On a pris la avait cette chose au champ de présente, qui a de chez Ah oui, d'accord. Parce que ça a été fait un peu à l'arrache. Donc, à C'est pas mal, hein, c'est léger, hein. peut être qu'on se on un peu à droite. On est bien, là. C'est bon C'est bon, à l'autre C'est bon. Voilà un peu vers vous encore, puisque le message est complet. Hein? Ouais, ben ça marche. C'est bon C'est bon ou c'est pas bon C'est très bien. Ça va On va on y va C'est pas attendu. C'est pas On on va On encore. Est-ce qu'on voit tous les personnages Ouais, ouais, on C'est bon alors. À, à peine assez tendu vers toi, tu encore un peu. Parce est... Sinon, on n'a pas social. quand même. On peut pas plus, on peut pas plus En, vrai, pas pas en bon pas pas euh. juin 2022, on n'attend pas. Entre Macron, encore à l'Elysée, rien de bon à espérer, tout à redouter, on n'attend pas. 13 millions de voix pour l'extrême droite, le fascisme en embuscade, on n'a pas le temps. Côte d'alerte dépassée pour la planète, pour le vivant, on n'a pas le temps. Réfugiés, sacrifiés, sans-papiers, pourchassés et surexploités, on n'a pas le temps. Les prix qui explosent, des milliards pour les grands patrons, mourir au travail ou crever au chômage, on n'a plus le temps. Crimes racisme, féminicide, crimes policiers, on n'a plus le temps. Alors on n'attend pas. L'égalité des droits pour toutes, c'est maintenant. Liberté de circuler, de manifester, régularisation des sans-papiers, c'est maintenant. Justice sociale et climatique, c'est maintenant. Pas de, pas de fascisme dans nos quartiers, c'est maintenant. Le pouvoir de vivre, c'est maintenant. Pour, pour être ensemble, pour être visible et pour s'organiser, on n'attend pas. Manifestons ensemble dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans nos facs, dans, dans nos lycées, dans nos ruralités. Notre pays et notre monde s'appelle Solidarité.